Le titre de conseiller forestier en chambre d'agriculture est déjà assez divers et interprété de manière différente en fonction de chaque chambre, ce qui fait qu'on a pour un même titre des métiers totalement différents au niveau des champs d'agriculture au niveau national. Pour, en ce qui me concerne, les missions qui me sont données sont d'une part de m'occuper du développement forestier, donc développement forestier, travailler en collaboration avec le centre régional de la propriété forestière, pour, euh, euh, pour faire de la vulgarisation forestière auprès des propriétaires forestiers privés du département de l'Hérault. Donc ça consiste à organiser des réunions de vulgarisation, à faire des, des conseils de gestion chez les, les propriétaires qui ont une forêt de 50, 100, 150, 200 hectares, mais aussi quelquefois un demi-hectare ou un hectare pour les conseiller de, euh, sur la manière de mettre en, en valeur leur patrimoine forestier. Donc avec les interventions, est-ce qu'il faut faire des éclaircies, des coupes, des élagages, est-ce qu'il faut planter, pas planter, etc. Donc ça c'est le premier volet. Euh, forêt euh, à la chambre d'agriculture de l'Hérault, j'ai la particularité aussi de m'occuper du volet truffe donc là c'est la trufficulture, alors euh, deux, deux types d'approches, soit les plantations truffières euh, classiques euh, on part d'un terrain agricole qu'on va planter et qu'on va valoriser pour la truffe ou la sylviculture truffière où là on va partir des garrigues qu'on va travailler pour relancer la truffe et enfin la troisième mission euh, depuis maintenant quelques années, c'est de m'occuper de l'agroforesterie donc pour le département de, de l'Hérault et d'essayer de vulgariser et de faire du développement autour de cette nouvelle pratique auprès des agriculteurs.